Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour monter mes par-carter et Première étape, virer le sabot à la clé de 12 Et comme on est malin, on met toutes nos vis dans un petit support aimanté Et par en dessous. Étape suivante, dégager la poutre centrale. Sur le côté du klaxon, une petite vis. Toujours à clé de 12. Et autant pour moi, c'est un écrou. Pour venir déconnecter le klaxon, derrière deux cosses étanches à ôter. Repérez bien où va chacune d'entre elles. Lors de vos divers démontages, à moins d'être parfaitement sûr de ce que vous faites et j'ai envie de dire même si vous êtes sûr de ce que vous faites n'hésitez pas à prendre des photos Aujourd'hui avec les smartphones on y a accès en deux secondes c'est stocké sur le téléphone par ordre chronologique vous n'aurez plus qu'à repasser les photos avec vos montages, la position de vos vis ou de vos câbles à l'envers pour tout simplement remonter le tout Donc, Une fois le klaxon retiré, on va venir ôter les grilles de protection en plastique qui sont en dessous des radiateurs au cruciforme pour venir fixer cette petite pièce qui servira de support central sur l'avant des départ carter je vais venir désolidariser les radiateurs d'eau selon la notice il est possible de faire ça sans ôter la petite grille de protection des radiateurs d'eau la petite grille en question personnellement avec mes gros doigts tout moisis c'était mort donc je vous conseille de le faire vous prendrez moins la tête ce sera plus rapide et c'est pas beaucoup plus compliqué avec une petite clé de 8 on va venir s'attaquer à la fixation inférieure des radiateurs d'eau Il faut ôter les deux vis du support de radiateur il va falloir accéder à une qui est encore derrière afin de faire bouger le radiateur pour venir faire passer l'attache du support derrière ce montant Il n'y a plus qu'à tout recommencer de l'autre côté Maintenant que les radiateurs sont bien désolidarisés On va pouvoir venir passer les petites cales derrière ceci Et revisser le tout Bon j'ai fini tout revisser, les deux petites cales sont en place La vis qui venait derrière est franchement très compliquée à remettre en place une fois que la cale est posée mais c'est un peu long mais c'est faisable je ne saurais que vous conseiller d'être très patient et de vous offrir une bonne bière une fois que ce sera fini après avoir remonté les petites grilles de protection des radiateurs d'eau on va passer à la clé de 10 pour s'attaquer aux radiateurs d'huile Une Fois qu'on aura démonté le radiateur d'huile, on va pouvoir sortir cet axe de soutien du moteur à la clé de 12. Et la vis en question va être remplacée par une autre qui brille plus, donc ça veut dire que c'est mieux, histoire de fixer cette pièce de support. Donc on ne va pas tout de suite venir mettre l'écrou de l'autre bord pour pouvoir régler l'inclinaison le moment voulu. En attendant, on remonte le radiateur d'huile. Ménage et je ne sais pas Ouais, J'ai complètement oublié de filmer, je suis venu visser la petite plaque dont on avait posé les cales au début Quand on visse un élément comme celui-ci qui bouge, et si on veut être sûr qu'il reste bien droit On vient visser un petit poil une vis, ensuite sa diagonale opposée, un petit poil l'autre vis Et ainsi de suite en croix De manière à petit à petit ramener la force de serrage comme il le faut Tout en gardant le contrôle du mouvement latéral en l'occurrence de la pièce on va poursuivre le remontage avec la grille inférieure de protection en plastique mais avant cela il va falloir la modifier légèrement afin de pouvoir faire passer le support métallique qu'on a fixé en dessous en faisant en venant faire une découpe au cutter ici et une autre de l'autre bord ici tout simplement une petite modification peu difficile et nécessaire on va maintenant venir replacer la grille en plastique avec ses deux vis ainsi que le klaxon petit test pour vérifier qu'il fonctionne Nickel. On continue maintenant en venant enlever cet axe moteur afin de venir y faire passer l'axe de remplacement sur lequel vont venir se greffer les pattes du parc carter. J'ai installé le F moto pour que ce soit un petit peu plus pratique, mais franchement, vous n'avez pas besoin. Et donc, on attaque les choses sérieuses. Une fois la pâte mise, on va venir la fixer sur la plaque ici avec une vis et une rondelle à la clé à de 6. Je ne sers pas trop pour venir ajuster les tubes par la suite les uns dans les autres et ne pas avoir de problème à effectuer les réglages. Et on va venir mettre le même matériel. Par-dessus la barre de fixation du bas. Et on vient mettre derrière le petit écrou qui va bien. On maintient l'écrou en question à la clé de 13. Et on visse. On peut maintenant venir poser le deuxième bout du de par carter de la même manière. Et venir y fixer par-dessus le gros écrou du bac. Qui lui se vissera en 18. Une fois que l'axe tourne, vous venez le maintenir avec une clé à laine de 8 de l'autre côté. Mais sans serrer complètement l'axe pour l'instant, parce qu'il va encore falloir régler le parker terre droit. Là, on prend les mêmes et on recommence. Une vis en haut, une vis et un écrou en bas. C'est parti. Le tout est dérangé. Alors, on va savoir pourquoi, c'est quelque chose que je n'ai pas sur ma notice. C'est la mise en place de l'écarteur qui fait également office de joint entre les deux sections. Je viendrai le serrer à la clé Allen de 5 une fois que tout sera en place. Alors, apparemment, la vis est censée dépasser hein, parce que là elle, elle écarte au maximum les deux pièces. Elle dépasse un peu, on va dire esthétiquement, c'est dommage, c'est pas gênant non plus. On va venir également resserrer en croix les quatre vis de la plaque du milieu euh, afin d'en vérifier le serrage En revanche je ne sais pas jusqu'à quel coup je peux me permettre de serrer Qu'au bout d'un moment la plaque commence à plier vu qu'elle n'est pas en appui direct sur les cales de derrière Donc j'ai fait un serrage mais pas trop, à vérifier dans la durée après chaque sortie Il faut maintenant mettre cet écrou avec une rondelle à sa place Tout en maintenant le bord avec un œil de 13 Alors tout comme la plaque du haut, comme celle-ci n'est pas en appui direct sur le cadre, elle commence à se plier quand on vient resserrer. Donc de peur de trop la plier, je me suis permis de laisser dépasser d'un millimètre à un millimètre cinq la vis de l'écrou. Et ce sera à vérifier après chaque sortie sur les premiers mois. On envoie enfin le bout. Et voilà L'étape suivante consiste tout simplement à remonter son sabot. Et puis à rouler. Je vous laisse sur ces images de ma petite Laura avec ses nouveaux parcs carter. Et je vous revois très vite dans une prochaine vidéo pour le montage des supports de balises. A bientôt les manchots Alors oui, j'ai bien un dernier truc. Les petits passes sangles à mettre sur les parcs carter. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Dans les médias, c'est plus esthétique qu'autre chose. Et également afin de protéger la peinture du parc artère en cas de chute. Et si jamais j'ai un duvet à plaquer ici, petite sangle, ça va tenir tout seul, c'est parfait.